pays d'occupants, je roule abruti comme une grosse larme, ma grosse langue est sortie chaussée de mes gros pieds, mes gros bras pendent le long de ma grosse tête, sinistre en pays d'occupants, je nage au milieu des gens coupés en rondelles, au quai pantelant, loube versant mal râpé du désastre. Tentis empoignés dans des choses qui tournent mal Et toque les coquilles éclatent après tellement de fois S'être demandé possible si c'était que ça éclate En scrutant la grosse chose dure Courir sous leur peau, sous leurs yeux, dans leur front En essayant de la capturer dans les photographies Est-ce que c'est possible que ça éclate Que ça explose Comment la joue va se fondre Comment possible que la joue fendue soit N'imaginerions-nous jamais que la joue fendue soit Et béquetée finisse par les gères sous le géranium Aurais-je une joue gélatineuse Sucée par les hortensias sur laquelle des chiards pisseront Et comment ne le vois-je pas venir Et comment ne le vois-je pas venir dans les photographies Qui me tiennent droit devant des paysages déréglés Comment ma joue toujours et à jamais ne sera, et l'arrête du nez cassé par les secousses de la terre, et les rires illusions qui ont fait. Sinistre en pays d'occupants, ils continuent à gluer du jaune dans leurs pièces en ordre, tout en haut dans la ville, dans leur peur micro-ondes, tristesse baignoire. Marchant sur des œufs barbares, pointant du doigt en pleurnichant des arrois vaisselle. La pleine immense des du monde égorgé. Et ils se brossent les dents, toujours en jour après jour, scrutant les terribles dangers sous leur peau qui tombe Les petites maladies de grands blessés dans leur chair de masse. Comment ça ira sans Ça commencera à perner le Quelque chose de mes narines coulera Est-ce qu'il y aura des femmes de cri qui m'aimera Et qui qu'est-ce restera Au-dessus du torrent de chair crevée Les lumières sont éteintes par précaution je vois tout de même quelques silhouettes sur les balcons Qui regardent en pleurant et en buvant des bières Le pullulement des corps dans la vase qu'Adriel Général 24 hommes veulent devenir des figures historiques 24 hommes veulent devenir des opinions fondamentales 24 hommes oublient l'accident 24 hommes se relèvent 24 hommes se relèvent, oublient l'accident, sont des opinions fondamentales À tour de rôle, ils s'assoient les uns sur les autres 24 hommes élaborent des théories futiles et hasardeuses 24 hommes sont 24 unités d'un système 24 hommes sont un système, se relèvent, sont un système Se relèvent à tour de rôle dans un système S'assoient les uns sur les autres dans un système Sauf au général général. 24 hommes veulent devenir des figures historiques, mais 24 hommes sont des objets réprimés par le quadrillage général. 24 hommes se juxtaposent, 24 hommes tombent dans la neige, 24 hommes se relèvent, 24 hommes tombent dans le coma. 24 hommes se relèvent, tombent dans la neige, se relèvent Se relèvent à tour de rôle, se remplissent d'intérêt et de désir. Oublie l'accident, tombe sur un os 24 hommes s'imaginent une vie révolutionnaire 24 hommes tombent dans la neige 24 hommes perdent leur langue 24 hommes sont des objets fictifs, cohérents, appliqués, furieux 24 hommes sont invisibles et furieux 24 hommes sont furieux 24 hommes tombent dans la neige. 24 hommes sont invisibles, absurdes, furieux. 24 hommes commencent à mépriser leur vie. Leur liberté est incompatible avec le monde qui est en jeu. Il faut marcher péniblement. S'enferme ton en eux-mêmes, espèrent un miracle. 24 hommes tombent dans la neige. Tout autour la neige est rouge. 24 hommes cherchent à se construire une réalité. Bien à une réalité. chevets ne savent pas ce qu'ils doivent faire et ne pas faire, faire et ne pas faire, et se vendent à figurer dans la continuité du monde. Ils tombent dans le commun. Leurs corps s'entassent au grand soleil avant de parvenir à maturité et de tourner mal. 24 hommes se relèvent, 24 hommes ne veulent plus être des sujets obéissants 24 hommes n'ont d'ordre à recevoir de personne et refusent la domination économique et sociale 24 hommes refusent d'être exploités 24 hommes espèrent une amélioration de leurs conditions de vie Enthousiaste. Ils se réunissent et prononcent des serments, puis ils se rouent de coups Ce massacre se, se décapite et promène leur tête au bout d'une pique 24 hommes s'entretuent puis se déclarent égaux devant la loi Désormais, 24 hommes sont la loi 24 hommes se régénèrent 24 hommes voient grand 24 hommes veulent se partager le monde. Ils deviennent un empire. Ils bombardent des ports, ils possèdent des colonies et des esclaves. Ils fabriquent des armes. Ils veulent faire de leur monde un monde meilleur. Ils rétablissent l'économie d'exploitation de l'homme et de la nature. Recherchant la paix et la prospérité, ils tirent des millions d'obus. Mais 24 hommes se blessent. Et bientôt 24 hommes sont au chômage. 24 hommes tombent dans le vague, ils sont mal fichus. Ils se rigidifient. 24 hommes deviennent nauséabonds. Rien de ce qu'ils produisent n'est susceptible d'être échangé dans la grande machinerie dominante. 24 hommes n'ont aucune valeur. Ils tombent dans le commun. 24 hommes sont une substance à produire du désir. Et Ce désir brûle tout en eux Alors 24 hommes se relèvent 24 hommes sont violemment vivants 24 hommes veulent vivre parmi les vivants Vivre la grande joie du désir d'être vivant Vivre et revendiquer qu'ils veulent vivre Vivre et ne tuer jamais Prendre l'absolu partie de la volonté de vivre 24 hommes se propagent Trump se relève Réfléchir, nous devons réfléchir, nous devons réfléchir à la suite, réfléchir, nous devons respirer fort la suite et ne pas sombrer, dans la suite, ne pas se croire mort à la longue. Et cette suite implacable fera place nette dans nos crânes Et Il y fera si froid qu'on regrettera même jusqu'à ces jours Où l'on était malheureux sans suite aucune Avec nos grandes plaintes au fond de nous balancées d'amertume Nous devons élaborer une suite Une suite qui va casser nos grandes dents inquiètes Une suite qui va se planter jusqu'au fond de la glace Jusqu'au fond de la peine, jusqu'au fond du monstre Jusqu'au fond des choses mortes Et cette suite sera un mouvement seul contre tout et un mouvement qui, contre tout, voudra rentrer dans la grande peau du grand tout. Nous devons réfléchir à la suite. L'instant est grave. D'où l'importance de réfléchir soigneusement à cette suite. Il faut... Il faut essayer. Il faut imaginer cette suite un peu connue comme une grosse mamelle. Et l'on viendrait tous s'entasser contre cette grosse mamelle. Et l'on sentirait soudain tout notre sang et tous nos muscles tressaillir. Et l'on tremblerait comme des biches. Nos lèvres mouilleraient en direction des mamelles de cette truie, de cette truie de suite que j'ai toujours cru décervelée, sportive et hygiénique. à laquelle je n'ai jamais accordé aucune importance car cette suite était le parti de la mort. On peut investir la suite sans forcément devenir une suite de problèmes. On peut bien sûr mourir des suites de la suite. Mais nous n'allons pas faire cette erreur d'y laisser notre peau. Nous allons nous soigner la suite. Nous allons nous soigner l'espérance. Nous allons faire de la suite une société vivante qui se préoccupe de l'espérance. Une suite Désormais, je suis prête à être saisie, à être saisie par la suite. Je dois me tirer d'ici. Arrêter de traîner de longs moments à parler seul, c'est pire que la mort. C'est une sacrée saloperie ce son noir Tout saoule, tout pourri, trop lourd pour moi Il va falloir vivre avec ce qui est désormais éclaté, me dis-je Je cherche à me souvenir Je cherche à me souvenir de la figure au centre de mon appartement Mais je ne sais pas, c'est parti je regarde les visages bouger au fond de l'eau, les visages qui ne comptent plus C'est parti, c'est parti, plus rien ne compte Je suis restée un bon moment dans ce pays à sucer des mégots Maintenant, je me moque de ce que tout cela deviendra Je ne parle plus et j'ai gagné, voilà ne cessera jamais cette distance, l'air, l'horizon vide, c'est exaspérant Du coup je ne parle plus, moins plus du tout Un silence, d'une précision de machine Par-dessus tout je ne parle guère, je me dis c'est pas possible ce Qu'ils attendent de moi, c'est pas sain tout ça. Et le soleil recule, tout l'appartement coagule en silence. Sa vie, sa vie, je me dis, mais ça écorche tout. Sa vie comme une bête étouffée, comme une grosse bête bleue sans épaules qui tourne, se retourne et puis s'enterre avec sa propre idée du terrible. Surtout je ne parle guère Je hausse les épaules Parce que personne ne gagnera Et que chacun sûrement bavera Bavera sa petite histoire Jusqu'à s'éteindre dans une flaque La flaque tant redoutée Que tout le monde guette La flaque d'os La flaque d'homme Dont personne manifestement Ne tire aucun enseignement Surtout tirer Surtout baver. Si faire floc et tac vous fait sentir comme un grand pays Vous fait espérer, vous fait sentir Un peu plus que rien comme d'habitude Quelque part dans une espèce de profondeur qui est au fond Une espèce de grande place vide J'irai jusqu'au bout de ma terrible tête et de son rôle pitoyable Je cherche une solution pour ce son qui est une guerre Un meurtre du poing du point posté sur une route inutile, errant le cœur mou, vide de sang, présentant les caractéristiques d'un organe souffrant de la famine. Échantillon de ménalité, suivant une ligne ordinaire et sans secousse. Je cherche à respirer. C'est drôle. Ma tête est une opposition Un ensemble d'expulsés Je rigole sur ma chaise J'irai jusqu'au bout de ma terrible tête Qui n'a plus peur d'elle-même Que rien ne m'arrête. Moi, la fiction concrète. Moi, l'époque s'enfuyant. Moi, le million partout, les trous s'enfuyant. Moi, le million s'enfuyant. Le tout partout du million convulsif. La totalité du tout partout giclée du million. Le million des coins de rue. Le souffle du million livide. Les jambes du million blanc et sportif l'opinion du million domestiqué sur le million servile, le million stable et convenable qui stimule le marché million, le marché million qui voudrait voir dégénérer les hommes par millions, la grande paix conviviale des millions sans pitié qui usent des millions de cadavres, les détenteurs du million qui jouissent du million des perdants, la mauvaise mémoire du million mécanique, les petites griffes du million contemporain et urbain, aussi la limonde plainte du mauvais petit million, moi le million s'enfuyant, terrible dans un tas d'ordures, Civils, anglotisés roublards Civils, dupes, amolis, hommes, moyens, affamés S'enfuyant, en science, s'excitant l'unanimité S'excitant le groin stationnaire S'enfuyant, en s'échappant le regard fixe Moi, la violence, moi, la violence du choc moi, le choc, moi, le choc des foutus de nous, de nous, moi, la violence des foutus, des foutus, le moins de la violence, du choc, les nous, du foutu, du foutu, les mensonges des vendus, des vendus, la violence des foutus furieux, moi, le foutu au ventre sale, le foutu de nous vendus, le foutu de nous tuer aujourd'hui, le foutu de nous forcer qui bouge en dernier, moi, le million foutu par tous les trous, es aujourd'hui, moi, le million, le fond de l'homme menaçant, moi, le million foutu intolérable. Moi, le million des foutus si pénibles à la longue qui continue à se relever, si pénible. Le million si pénible. La forêt du million qui pousse, le million qu'on donne pas cher. On donne pas cher du million des foutus de nous, surpris d'être encore debout, qu'on essaye de ramener violemment à terre. Moi, la violence des foutus debout, moi, la forêt des foutus devant la lune, moi, le choc des foutus contre la lune, la forêt des foutus endormis, arrachés par millions, le poumon bloqué des foutus brûlants. la paralysie des foutus qui travaillent à se faire foutre, la fuite des foutus en mer, le petit battement des foutus qui flottent au fond du monde, le plancton des foutus en suspension dans un océan de foutre, la brutale élévation du niveau de foutaise, la défuturestation de la planète, L'arrachement des grands foutus le vivant par le grand foutu plat, l'incroyable densité du foutu qui pense bien, en guerre contre les foutus vivants, toute ma vie foutue par les désirs abjects du foutu qui pense bien. Le grand foutu fluide ulcéré par les foutus en lutte, fluides deviendront les foutus vivants, décide le grand foutu cupide. Fluides informes et horizontaux deviendront les foutus liquides avant de s'écouler dans les canalisations. Liquidons les foutus liquides qui fissurent la douceur de vivre du grand foutu cynique. Fluides deviendront les foutus enfermés du matin au soir, qui poussent, triplent et débordent, cette marée haute de foutus petits et gras, ce flot de foutus sourds qui ruisselle et suintes dans le grand foutu prospère. Engloutissons les foutus noyés qui glissent sans bruit les uns sur les autres avant de prendre définitivement la forme du grand foutu avide. Foutu déclin, foutu foule croyante faut tu vois perdu faut tu accident des volontés libres faut tu spasme foutu tu vient de froide de la mer Le grincement des imbéciles s'écarquille dans sa tête Corps est paralysé au fond de la mer Qu'est-ce que corps serait sans sa langue Corps rapetisse n'a plus ni bras, ni jambes, ni tête Corps et gorge, corps et dents Corps est paralysé au fond de la mer Corps descend dans un gouffre mélangé de nerfs et de sueur. Corps est monde, corps est forêt Corps est né d'un œuf, né d'une Let's go. Pour conjurer la menace du lendemain Corps est paralysé au fond de la mer Corps sait qu'il restera seul Et qu'il creuve la gueule ouverte. À la fois splendide et pourri, qu'est-ce que corps serait sans sa langue? Corps est paralysé au fond de la mer. Séparés les uns des autres Comme un ensemble dans ta tête particulière Avons grand besoin de lumière Nous tous Séparés les uns des autres Comme un ensemble dans ta tête particulière Population détraquée par les rêves sous ta peau interminablement, nous avons cessé d'affronter ta disparition possible. Nous tous, séparés les uns des autres, déplacements et répétitions dans ta tête particulière, population interne et confusion et fureur de vivre du corps à l'intérieur duquel nous sommes ensevelis. Nous tous, Recouverts par la nuit, somme des coups que le corps a reçus. Nous tous, population d'organes retranchés. Nous tous, pris au piège dans le corps déserté. Nous tous, nous ne cessons de nous ronger, serons-nous entendus un jour M'appelle Babac. Tout le monde me sait. Seul depuis que je suis né. Sans début ni fin. Je n'existe pas encore. J'ai toujours existé. Entre la vie et la mort. Entre les temps. Face à face avec Ideux, qui ne vaut pas grand chose. Babac est le nom de Babac, qui n'a plus de nom. Le meilleur nom. Pour tout ce qui se compose et se décompose dans la chute, je me soustrais à l'intérêt général, au territoire, au cris pathétique. J'ai remplacé mon père par babac. J'ai remplacé ma faim par babac. J'ai remplacé l'air par babac. J'ai remplacé les bombardements de masse par Babac. Le monde entier, Babac, je me tiens tout entière dans l'ombre, rien ne m'en fera sortir. Je m'appelle Babac, je viens de la mer. Je suis moins que vous, je devrais me taire. Condamné aux travaux forcés aux îles du salut, je n'ai jamais vu mon visage. Accusé d'avoir couché avec mon père Accusé d'avoir couché avec mon fils Accusé d'avoir couché avec les bêtes Accusé d'avoir couché avec l'ennemi Accusé d'avoir causé la pauvreté Accusé d'avoir provoqué l'épidémie Accusé d'avoir comploté Accusé d'avoir maudit mes voisins Accusé d'avoir séduit le violeur Accusé d'avoir accusé le violeur Accusé de n'avoir pas pleuré Accusé d'avoir été engrossé Accusé de l'avoir caché Accusé d'avoir accouché furtivement D'une fille, accusé d'être filles, Accusé d'avoir fait cuire ma fille Accusé d'avoir jeté leur corps dans un puits Accusé d'avoir empoisonné mon mari Accusé d'avoir incendié le bâtiment de devenir accusé d'être devenue, accusé d'être devenue désirante, le corps inspecté, le sexe fouillé, par les mains désirantes des accusateurs désireux de brûler mon désir. <tout> Et je dis comme je leur ai si devant dit je n'ai jamais su quelle était ma faute. Jamais je ne fis du mal. J'étais plus bas, bas que tout. Je m'appelle Babac. Je continue à nier. Bête immobile, je suis du feu. Suspendu en place de grève, c'est d'ici que je parle. Suspendu en place de grève, coupable d'avoir vu à travers leur peau Suspendu en place de grève, je regarde vers le centre de la bête Suspendu en place de grève, attentat mental au milieu de leurs regards. Suspendu en place de grève, leurs yeux pointus manipulent mes seins durs Suspendu en place de grève, leurs coups tendus reniflent mon odeur de femme cuite Suspendu en place de grève, séparé de mes bras Séparé de mes mains, séparé de mon ventre, séparé de mes jambes, mon cri reste figé, mon cri reste seul, suspendu en place de grève. Immobile, je ne me déplace plus. Je suis tout en bas, il ne me vois pas. Je prends racine dans la lumière noire. Par terre, Babac, ployée, Babac, maudite, Babac, hérissée, pleine de lune, ivre de rats. J'habite provisoirement le lit épais du temps C'est ici que je guéris. Les vagues emportent mes joues. Je m'appelle Babac, usé par le craquement des orages, usé par le déchirement des arbres, usé par le vin dans les artères, usé par les chansons brisées des esclaves. Par les cris, les couteaux, je retiens les mots, entre ma peau et mes os, enfermés dans mon corps où jamais le cœur ne bat. Il cogne mes dents, je me divise, je me prolonge la bave sentille Des veines battent, des muscles se tendent, des dents convulsives rongent l'aube. Il n'y a plus une seule babaque, il y a un raccordement de babaque une longue enfilade de crocs et de narines bleues qui s'opposent à l'univers. La distinction des Babac est impossible. Je bégaye par millions. Je m'appelle Babac. Bête immobile, j'ai de nouveaux yeux. Je vais crever la surface, détruire leur injustice avec humilité. Le monde s'apaisera. Merci à tous. Merci à tous aussi.